Bonjour, bonsoir la famille Avec plaisir, nous rentrons à la carrière, pour capable pour baou. barres Une nouvelle émission, est-ce que tout est ok Content de vous retrouver parce que je sais que vous aimez les gens de RL, pour réciprocité d'amour et d'affection. Alors, c'est parti pour votre émission. Juste avant de commencer, voici pour vous un petit témoignage de Locha Rémi. qui peut-être pas de guettant pour le parler en hein, dans la presse, mais ce matin, il a eu le temps justement... Euh, de cracher quelques mots ben d'abord euh, pour remercier les gens qui t'a prié pour lui et puis euh, au final expliquer comment ça teille dans le moment où l'été n'a même ravi sur you coup de ça nous apprennent qu'on est dans la société où il y a tous les jeunes qui disent nous le monde, où il y a tous les jeunes qui apparaissent quelque chose qui soit sauf quelqu'un qui est victime de ça je suis capable de dire le courage et je connais un bien pile parler surtout de M. Bobsey, je ne comprends pas, je attendais, je vais attendre des interventions, je courage, parce que la société a tout monde qui remet, mon qui paraît. Et même l'offre est bien tout, parce que moi qui paraît moi, l'offre fait bien, c'est mal pour lui. Donc mal dit pour parce que lui-même, c'est pas ça l'attendre. Et l'instant il gagner tout, il colle pour t'élire, il n'a pas besoin de comprendre un. Et pour lui, pas prendre des il pas de poser des questions, mais seulement je lui. On lui comme un juge autonome, l'abjugé, et puis tout ceci pour créer ou bien pour mettre panique dans la société pour rendre le bagage plus compliqué. Mais ça, c'est que je contre moi-même, comme la Bible dit. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi Alors, merci d'être venu, ça, ça, pour nous saluer. Ça, nous pas, cité, non, nous t'a fait possible. L'Église, étranger, Afrique, en Amérique, en Europe, je vive tout le bagage, ça, on nous dit bonjour, merci. Et pasteur, pasteur, avant d'aller, et donc, en pile inquiétude qui était gagnée, c'est pour question santé, on ah. nous connaît au souffrant Près de 22 jours, euh, non mais ravis sans médicaments. Donc, la main divine était là. C'est ah que. je vais être très sincère avec moi-même, avec euh, le monde qui m'écoute en, en ce moment. Et moi, bon, alors ma vie, sincèrement, là où j'étais avec ma femme, je à l'église, j'ai été peine le premier dimanche. Et je sorti dans la zone de la caméra avant pour écouter que je suis allé à l'église. Et puis, moi, je suis machine à venir en face, moi, moi marché directement sur ce lit mais le fait que moi je m'oblige pas le poids de et devant je les et les et puis vous remontez à la là vous la tête avec un pile et puis il a qui te dit je m'excuse et prend madame mais quelqu'un qui dit non qui est madame là il a un chemin là il je puis Il était a des possibilités pour le départ. Vous retournez la vous dites que vous avez la Et puis, c'est comme ça que avec mon Je me je ne suis pas vraiment capable d'identifier ni zone, ni quoi que ce soit. Et c'est ça. Pendant tout le jour, je me suis pas capable de dire qui <cười> qui est, qui la mec qui est ce Mais justement, je veux dire ça, peut suis avec un peu respect avec un honneur, que Je ne pas que je pense que je là. Je niveau de pas que je suis parce que c'est moi-même. Mais sincèrement, je avec un peu de respect, un peu Après, midi je ne pas en base pour dire que je côté là. Parce que je Je que je que je ne pas que je que je suis là. Je que je suis parce que là, on fait toujours le après, midi on dit bien tard, et, du coup, de course, c'est noir, et, du coup, on est avec moi. j'avais l'impression que c'était que je suis parti avec moi, c'est la carte, on est dans même, mais malheureusement, nous avons un lieu que, inconnu, et j'ai demandé, euh, qui près trois heures de taille, et puis, machine à monter mon, et puis, l'homme, il côté écouter, hein, il veut me témater, parce que machine pas de café, on prend, et puis, on marche environ 20, 25, 30 minutes. On dirait qu'on côté un tri avec moi, on a Alors, on a mis ça. moi, on a mis le et puis dit, un on reconnaître son jardin, que le je Donc, il euh, n'y a pas mal, mais c'est de façon que... On a ça, parce que ou dormi jardin, avec Dieu. Oui, non, oh, non. Je te dis dans ben, les yeux, mais je même, etc. Donc, euh, c'est comme ça, il y a été pendant 21 jours, donc, euh, moi j'ai offert de manger, mais je n'ai pas de manger pour moi, ce n'est pas de manger. Je dis que tous les mandats pour fruits, ou ceci, ceux-là, ce, mais son soldat, pour moi, il y toujours côté de l'eau, qui est impossible de me battre à j'aime, il est piqué. Alors, j'ai une grosse dame, j'ai une pâte, j'ai un savon. Donc, bon, j'ai de permettre que des jeunes savons ne soient capables d'utiliser. Et nous devons se lever à dans ce monde d'un peu de joie. Et un seul rade, et là, que parfois, moi, besoin, et faire des toilettes, moi, alors, à partir du sensible, et heureusement, on dit voyager, il est allé avec mon mouchoir, et c'est mon choir, mon île, parce que c'est avant, on est capable de faire des toilettes côté plus sensibles encore commun, avec un seul rade, ça va bien. Et puis, et là, on espère tout le jour sans manger. Peut-être une bonne histoire, qu'on ne devrait pas être tout le même pas quoi que... Je vais quitter le Parce que c'est la première fois que me me parlais depuis que mon fils me Bon, après 21 jours, sans manger, pour faut Sans manger, sans médicaments. Oui. Sans médicaments, rien, rien, Je ne vais pas manger, je pas manger. manger. Je que pas manger. Je ne pas Je ne vais pas manger. Je vais pas manger. manger. Je vais Je manger. Je manger. Je Je vais manger. Je vais Seulement, vient de je un barrage trop bien. Il vont côté bouche on a des îles, on a et des parties en en bas. Et puis, une descente il pas valé. Il n'a pas il pas Il pas des conseil. nous conseil. un pas pas avant, de l'eau il Parce que le très mal cest chaque matin, on levait, on s'est toujours acheté de l'eau, traité pour moi, de l'eau et ça et puis chaque matin, on ne trois ou quatre de de Donc c'est comme ça il y a moi, pas d'avant un jour. Mais bonjour là, pas qu'il est bonjour là, il impossible, parce que j'ai le jours il est impossible. capable jusqu'à ce que je sois Alors, Et pas que et ben émission ça c'est pralion véritable melting pot et fun dit bien que gagne un peu dossier dans l'actualité à la nous pral pas tout de suite de dossier y mais d'abord en titre nous capable dit euh, gouvernement haïtien sollicité par bon côté autorité jamaïcaine yo transfert John Joseph Joel. Yon manière pour ancien sénateur, non lié associé à l'assassinat Jovenel Moïse, capable de répondre à la question la justice d'après journal américain Miami Herald. Qui est-ce qui produit demande monde si là? C'est capable Premier ministre qui ministre de ministre justice pour faire ça? Autant de questions mon a posé la tête pourquoi elle est là dans le dossier ça John Joseph Joel. Yo arrêtez nan Jamaïque, et eh bien, je dis à la, devant euh, justice jamaïcaine, autorité dans le pays d'Haïti, mené des marches pour capable d'extrader John Joseph Joel. Mais, en pile, moun capable de dire, écoutez, bon, ça c'est un faux prétexte parce que eh, John Joseph Joel, apparemment, a gagné un eh, petit lien tout petit avec quelques membres du gouvernement, et eh bien, bagay, ça ne pas être Écoutez, moi, je pense que. Dossier Jovenel Moïse là, c'est capable de faire feuilleton sans fin. Peut-être après 10 ans, euh, on est capable de jouer à parler de l'assassinat Jovenel Moïse sans pour autant que pas gagner un gros exemple qui trace. Dossier ça, apparemment, il est capable de finir là. Sans suite. Ça que tu fait, fait déjà, mais ça que tu fais déjà, écoutez, il paraît très très très difficile. Eh bien, Fan dit que dans le cadre de la démarche qui visait l'organisation Forum National sous crise, capable a secoué le pays, hein, Président Thierry Sénat, Joseph Lambert a multiplié rencontres avec acteurs politiques. Je n'ai pas dit, les rencontres Eric Jean-Baptiste, secrétaire exécutif, rassemblement, démocrate nationaux progressistes. Premier ministre haïtien Ariel Henry, l'autre fois, il invité pour rencontrer même Grand ça veut dire sénateur jeudi après-midi sous crise haïtienne numéro 1 primature là pas répondre dernière invitation sénateur Bali pendant il évoqué participation ni nan investiture nouveau président chilien Gabriel Boric. Tant d'informations ça me bien. Au moins huit machines détourné dans martissant. Yo détoune détourné 8 machines. Ça passait hier lundi et il dit que l'association propriétaire chauffeur pays d'Haïti a annoncé 4 jours de grève à partir jeudi 17 mars pour capable protester contre si la pratique si là dans l'entrée sud capital pays. Entre-temps, il dit que le collectif 4 décembre invité la population pour capable descendre dans la rue. 29 mars, Cap vini la date qui marque 35e anniversaire, constitution 1987, pour dire non à qu'insécurité, notamment kidnapping, qui a été dans la région métropolitaine au Prince. T'as j'ai eu là, dossier Matissan, grave. Dossier kidnapping, grave. Tout dossier est problème dans le pays d'Haïti. Nous anti une vidéo qui est arrivée jeunement là. Bah mon titre pour capable de chercher vidéo ça pour nous. Fon dit que ma PC cherche vidéo à pas tomber sous lui, mais écoutez, l'information c'est que gagnez un camion euh, gaz qui boule à tout chauffeur. camion, ça, tu prend direction en sapitre, il sort porte au prince pour capable rentrer dans sapitre, et immédiatement, il arrive dans mon... quoi mon arrière, les le têtes comme ça et eh bien, camion prend du feu, il chavire, et puis le chauffeur, les mêmes il boule rapidement. Ma PC une vidéo ça pour me transférer le bail fanatique et réel produit parce que c'est dur. On m'a l'airé. chercher la vie. Et comment? perd dit la ville. Bouler avec tout un camion. Tête chargée, mes amis. Tête chargée. En tout cas, tous, ça n'a pas quelque chose tendé à ceux à la émission là. Et bien, écoutez, rendez-vous pour demain. Demain matin, demain après-midi, demain soir parce que nous toujours là sur Chanel channel là. C'est une channel qui est interactive. Après l'Otio, parce que nous non juste derrière. Mais écoutez, faut que nous faisons promotion pour Chanel, ça a capable de grandir. Les gens du côté du Chili, je vous dis merci. Merci d'être avec nous. Et puis tout le monde qui est un peu partout, euh, tout Haïtien qui a fait promotion pour RL Prod. Je vous dis merci. En retour, c'est la page internationale. RL. Écoutez, vous savez tout simplement que... Le dossier international, ça concerne, en grande partie, l'Ukraine. Qui ça qui gagne de neuf, dans l'actualité? Parce que Pabli aime toujours dire non à chaque jour, gagnons l'eau, information, sous le pays de Ukraine. Qui ça nous gêne? Écoutez bien. Rue Kiev, capitale, pays Ukraine, commencé, déserte. Couvre-feu, yo, entrée en vigueur. Route pour atteindre capitale, là, longue en pile. Pour une nouvelle sous trois premiers ministres européens dans en mi temps après midi puisque vous t'es supposé rendre sous place pour capable afficher soutien Union européenne by pays Ukraine yon initiative inédite puisque vous a privé en capitale qui en bas bombe pays là ici plusieurs mounes t'assemblé jeune la un bombardement si dans la nuit difficile pour être capable d'établir un chiffre exact. Force Russia intensifié offensivio dans le pays Ukraine. Avec une série de frappes sous capitale Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky multiplié appel à l'aide. C'est devant le Parlement canadien qui exprime les journées le jour le jour, yon visioconférence qui a gagné un pile applaudissement et lui a la donne. Premier ministre Justin Trudeau promette pour continuer à aider le pays. Ukraine, sanctions contre la Russie. Chaque jour, il y a une pile de sanctions qui a Alors que dernière sanction qui décide par bon côté Union européenne, entrée en vigueur. Royaume-Uni lui-même décidait journée à pour capable cibler 386 nouvelles personnalités russes. Alors que tu parlé pour capable de mettre l'idée dans le Conseil Europe là, la Russie décide li même de même retirer l'école dans organisme ainsi là. 3 millions de monde. A le pays Ukraine pour capable chaper poulio depuis commencement la guerre. Moitié c'est yon, c'est Timoun. UNICEF alerté en pile moun pour dire que chaque seconde yon enfant ukrainien vin réfugié. De yon guerre à yon lot guerre, mais cette fois-ci c'est en Syrie, puisque depuis 11 ans, jour pour jour, tout comme 15 mars 2011, plusieurs milliers moun sont descend dans la rue. Mais je n'ai dis dit à la yon gain portrait. Bachar el assad yon côté et puis l'autre côté a portrait Vladimir Poutine manifestant yon mandé pour tous de monsieur sao qui te pays pour syrien sao ak ukrainien sao yo semble ap mene même combat face à yon ennemi commun yes. Kiev sous cloche Villa a accueilli très prochainement chef gouvernement tchèque, polonais et sloven. Il était toujours en route. Alors, dernière nouvelle, eh bien, il a semblé la quand bouche puisque là-bas, c'est un bombardement qui a bras possible Et il a bras non dans pays ça pas trop loin, capitale-là qui est Kiev. Il y Fox News, je ne l'ai c'est un caméraman américain. Journaliste qui t'a accompagné, lien, grièvement blessé, machine yo a, eh bien, il te pris les pour cible, ça passe hier. Et puis tout, en de yon pays, aéroport Nipro, eh bien, dans l'est, eh bien, yo presque détruit toute zone ça, Genye Nicolas tout qui li même en bas russe. Autant! c'est, organisation traité atlantique nord, il prévoit pour capable réunir un sommet extraordinaire, 24 mars, Cap la rencontre qui est capable de faire dans Bruxelles, dans le pays Belgique. Le président américain Joe Biden a fait déplacement. Il prend évidemment question, évasion russe dans le pays Ukraine et aide autant capable de par pays si là. Alors que souterrain, bataille aura possible. Situation particulièrement dangereuse dans Kiev, capitale là. Ces magistrats Villa Klitschko, qui les même bailler nouvelle si là. Je ne à par visioconférence, devant le Parlement canadien, président mandé instauration zone exclusion aérienne en les pays Ukraine. Volodymyr Zelensky a affirmé gagner 97 timoun qui mourent dans un bombardement russe depuis le commencement de la bataille. En réponse, Canada promet l'apprat possible avec soutien militaire et puis financier par le pays Ukraine. Premier ministre Justin Trudeau, adressé directement à Volodymyr Zelensky, dans un discours très émotionnel. Il un discours qui était interrompu de temps en temps suite à Kovation et l'Union en Parlement canadien. Entendez. Volodymyr. Volodymyr, depuis que je vous connais, je vous ai toujours considéré comme un champion de la démocratie. Et maintenant, les démocraties du monde entier ont la chance de vous avoir comme champion. Votre courage et le courage de vos concitoyens nous inspirent tous. Vous défendez le droit des Ukrainiens de choisir leur propre avenir. Et ce faisant, vous défendez les valeurs qui forment les piliers de tous les pays libres et démocratiques. La liberté, les droits de l'homme, la justice, la vérité, l'ordre international. Ce sont ces valeurs pour lesquelles vous risquez votre vie, alors que vous vous battez pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens. Et au-delà de cela, vous poussez les démocraties et leurs dirigeants à travers le monde à être plus courageux, plus unis et à se battre plus fort pour ce en quoi nous croyons. Oligarques qui, sanctionnés par Londres, gagnaient à eux-mêmes seuls une fortune qui est estimée à 120 milliards d'euros. Gouvernement britannique, là, vient viser pourquoi il y a là 350 nouvelles personnalités. Après, interdit l'exportation produits luxe vers le pays là ici. Et puis dans le pays Syrie, il faut qu'il y a un pile de manifestants syriens qui sont hostiles à le régime syrien qui ont même rassemblé le jour dans plusieurs villes dans le nord-ouest, pays là, qui chappaient sous contrôle du gouvernement. Pour capable de marquer 11e anniversaire insurrection hein, qui était déclenché dans la date 15 mars 2011. Mais c'était un moment tout pour capable éprouver solidarité au fait que pays Ukraine estimait que pays là aussi a pilonné. En pile dossier, dans pas, page, national là. Donc on a tout dit à propos de l'Ukraine, peut-être demain. Ben écoutez, ça va évoluer parce qu'à chaque seconde, c'est un maximum d'informations. Eh bien, en euh, enfant ils pas les footballs non? Waouh Ça fait la peine pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, un valeureux joueur. Un guerrier sur le terrain. C'est à profiter une batte équipe Cristiano. Les habits sifflé, match fini. Mais eh on comprend que au batte équipe. ça. Mais ça s'est mal passé pour le Manchester United. Atlético Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Jeunet 15 mars 2021. Hein? Club Espagnol a imposé 1-0 sous terrain Manchester United après, il fait match nul à l'aller, il y a un goal partout. Dans l'autre camp, dans la même soirée, Benfica lui-même renversait dans ce lentou, euh, puisque il a fait deux buts partout à l'aller, eh bien, il gagnait un goal à zéro sous Pelouse Ajax Amsterdam. Écoutez. Les deux matchs, ça a été anti mais écoutez, match Manchester United là, il y différence parce que, écoutez bien, euh, si vous regardez la physionomie de cette rencontre, eh bien, on est capable de dire que le Manchester United a bousculé un peu plus l'équipe madrilène. Mais ça n'a pas marché au final parce que l'équipe euh, Diego Simeonea, c'est une équipe qui est habituée à souffrir, L'y accepter, l'y enkesse, atak Et l'y même, l'y réagit, N'an moment pou l'y réagi, yon gol à zéro. Atlético borgol, lui met ton bloc derrière là. Eh bien, quel que soit, moun ou pap traversé. Tout moun bien joué. Et puis, il yon joué, dit, qui censé faire faire 8 ou 9 sur 10. le match football si là, il s'agit bien du portier. Yano Black, ben oui, qui est même effacé en pile frappe. Monsieur Manchester euh, tiré bien placé. Reflex, bon, ça s'est bien passé en tout cas. Équipe euh, Manchester United a dit adieu à cette compétition en huitième de finale retour. Même cas pour les hommes du PSG. Messi Neymar, Mbappé, ben ils disent adieu à cette compétition pour cette année parce que ça n'a pas marché. Real Madrid avec le valeureux Karim Benzema, et eh bien, permet à l'équipe ça pour les qualifier pour les quarts de finale. Mais aujourd'hui, ça va mal pour Léo et Neymar parce qu'elle est joué. Public l'ab siffle. Ça arrive très rarement pour Messi à son âge pour encaisser ce genre de problème. Ça n'a pas arrivé dans Barça. Eh bien, Messi, Neymar, il a eu intention pour quitter Paris Saint-Germain. Et on a même fait croire que Sergio Ramos a eu l'intention intention pour quitter l'équipe. Mais je me dis que Sergio Ramos n'a pas de jam dans l'équipe parce que.